Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'étoile de notre système, c'est-à-dire le Soleil. Le Soleil est âgé de 4,6 milliards d'années, et c'est une étoile de type naine jaune. À la fin de leur vie, ces étoiles se mettent à grossir démesurément pour devenir des géantes rouges, comme c'est le cas de Alpha Tauri, par exemple. Lorsque ceci arrivera au Soleil, il s'étendra jusqu'à engloutir entièrement Mercure, Vénus et la Terre. Plus tard, il s'effondrera sur lui-même, laissant derrière lui une bonne partie des gaz le composant, pour former une naine blanche entourée d'une nébuleuse planétaire. Le Soleil représente à lui seul 99,854% de la masse du système solaire, Jupiter représentant plus de deux tiers du reste. La structure interne du Soleil est composée de trois niveaux, le noyau solaire, la zone de rayonnement et la zone de convection. Le noyau solaire est la partie centrale du Soleil qui s'étend du centre jusqu'à environ 20 à 25% du rayon solaire et constitue approximativement 10% de sa masse. Sa température s'approche de 15 millions de Kelvin, ce qui est la température la plus chaude du système solaire. Cette haute température est causée par la fusion nucléaire de l'hydrogène, qui a pour effet la création subséquente d'hélium et la libération de lumière visible à la surface. La fusion nucléaire est le processus dans lequel deux noyaux atomiques s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Cette réaction est à l'œuvre de manière naturelle dans le Soleil, et la plupart des étoiles de l'univers, dans lesquelles sont créés tous les éléments chimiques, autre que l'hydrogène et la majeure partie de l'hélium. Elle est, avec la fission nucléaire, que l'on retrouve dans les centrales et dans les bombes nucléaires, l'un des deux principaux types de réactions nucléaires appliquées. La zone de rayonnement, ou zone radiative, se situe approximativement entre 0,25 et 0,7 rayons solaires. La matière solaire y est si chaude et si dense que le transfert de la chaleur du centre vers les couches les plus extérieures se fait par le seul rayonnement thermique. L'hydrogène et l'hélium ionisés émettent des photons qui voyagent sur une courte distance avant d'être réabsorbés par d'autres ions. Les photons de haute énergie, des rayons X et gamma, libérés lors des réactions de fusion, mettent un temps considérable pour atteindre la surface du Soleil. ralenti par l'interaction avec la matière et par le phénomène permanent d'absorption et de réémission à plus basse énergie dans le manteau solaire. On estime que le temps de transit de l'énergie d'un photon du cœur à la surface se situe entre 10 000 et 170 000 ans. La zone de convection, ou zone convective, s'étend de 0,8 rayons solaires du centre à la surface visible du Soleil. Elle est séparée de la zone radiative par une couche épaisse d'environ 3000 km, la tachocline, qui d'après les études récentes pourrait être le siège de puissants champs magnétiques et jouerait un rôle assez important dans la dynamo solaire. Dans la zone de convection, la matière n'est ni assez dense ni assez chaude pour évacuer la chaleur par rayonnement. C'est donc par convection, selon un mouvement vertical, que la chaleur est conduite vers la photosphère. La température se refroidit nettement et passe de 2 millions à environ 5800 Kelvin. La matière parvenue en surface refroidit, plonge à nouveau jusqu'à la base de la zone de convection pour recevoir la chaleur de la partie supérieure de la zone de rayonnement, et ce phénomène se reproduit. Les gigantesques cellules de convection ainsi formées sont responsables des granulations solaires observables à la surface de l'astre. Les turbulences survenant dans cette zone produisent un effet dynamo responsable de la polarité magnétique nord-sud à la surface du Soleil. La photosphère est une partie externe de l'étoile qui produit entre autres la lumière visible. Elle est plus ou moins étendue selon les étoiles, de moins de 0,1% du rayon pour les étoiles naines, soit quelques centaines de kilomètres, à quelques dizaines de pourcents du rayon de l'étoile pour les plus géantes, ce qui leur donnerait un contour flou, contrairement au Soleil au bord net. La lumière qui y est produite contient toutes les informations sur la température, la gravité de surface et la composition chimique de l'étoile. Pour le Soleil, la photosphère a une épaisseur d'environ 400 km. Sa température moyenne est de 6000 Kelvin, et elle permet de définir la température effective qui pour le Soleil est de 5781 Kelvin. Sur l'image de la photosphère solaire, on peut voir l'assombrissement centre-bord qui est l'une des caractéristiques de la photosphère. L'analyse du spectre de la photosphère solaire est très riche en informations, en particulier sur la composition chimique du Soleil. La photosphère est maculée d'une granulation qui lui donne l'aspect d'une peau d'orange. Ce sont des sphères d'environ 1000 km de diamètre, composées de gaz chaud remontant vers la surface, à près de 500 mètres par seconde. La surface atteinte, elles irradient leur énergie et une fois refroidie, replongent dans l'étoile. Et Chaque sphère de granulation dure 8 minutes en moyenne. La structure du soleil au-delà de la photosphère est généralement connue sous le nom d'atmosphère solaire. Elle comprend trois zones principales, la chromosphère, la couronne et l'héliosphère. La chromosphère est séparée de la photosphère par la zone de température minimum et de la couronne par une zone de transition. L'héliosphère s'étend jusqu'aux confins du système solaire, où elle est limitée par l'héliopause. Pour une raison encore mal élucidée, la chromosphère et la couronne sont plus chaudes que la surface du Soleil. Bien qu'elles puissent être étudiées en détail par les télescopes spectroscopiques, l'atmosphère solaire n'est jamais aussi accessible que lors des éclipses totales de Soleil. Les effets terrestres de l'activité solaire sont multiples, le plus spectaculaire étant le phénomène des aurores polaires. On les appelle aurores boréales dans l'hémisphère nord et aurores australes dans l'hémisphère sud. Et une prévision de l'activité solaire est particulièrement importante en vue des missions spatiales. La Terre possède une magnétosphère qui la protège des vents solaires, mais lorsque ceux-ci sont plus intenses, ils déforment cette magnétosphère et des particules solaires ionisées la traversent en suivant les lignes de champ. Ces particules ionisent et excitent les particules de la haute atmosphère. Le résultat de ces réactions est la création de nuages ionisés qui reflètent les ondes radio et l'émission de la lumière visible par les atomes et molécules excitées dans les aurores polaires. Les vents solaires peuvent également perturber les moyens de communication et de navigation qu'utilisent les satellites. En effet, les satellites à basse altitude peuvent être endommagés par l'ionisation de l'ionosphère. Et sur ce, on en a terminé avec cette petite présentation du Soleil. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.